La télé désenchantée euh, Moi j'aimerais que tu nous euh, tu présentes un petit peu ton, ton histoire avant d'arriver sur tout, tout ce qui t'a amené, mais rappeler un petit peu euh, bah quoi. qui tu es. Pas grand chose en fait, un peintre. Un peu nomade, si on peut dire ça. C'est vrai que nous avons passé beaucoup de temps en Nouvelle-Calédonie, on a travaillé sur les îles Loyauté. Mon travail, c'est la trace de l'homme. Tu, tu as marques. démarré peintre Tu as, dé, tu as fait ouais, des études me... par rapport à ah, ça Oui, oui j'ai les... oui. beaucoup travaillé les pigments. D'accord. Un conservatoire des ocres, à base de pigments naturels. Mmh. Voilà, donc les couleurs sont intenses, mais pas vulgaires. Voilà, mmh. Ça m'intéresse bien. Souvent, quand on voyage, on va récupérer aussi des terres colorantes, des oxydes ce qui d'apporter d'autres couleurs. Mmh. Voilà. Oui, donc tu, tu as une façon particulière, en tout cas, de peindre Oui, alors on peut jeter si un petit terme. coup d'œil, oui, voilà, donc il y en a un il y a, qui, a, qui a fait ça déjà il y a 17 000 ans, c'était à Lascaux, alors c'est un travail à base d'oxydes de kaolin et le noir et eh bien c'est du noir de fumée donc euh, il faut faire un barbecue récupérer euh, le ça. charbon <rire> et puis euh, voilà, et, euh, voilà on peut faire un tableau on pourrait Pardon. dire on pourrait dire qu'on n'a pas inventé grand chose non non là euh, voilà exactement c'est déjà fait ouais, D'ailleurs fait. Fait. alors on peut revenir sur la couleur verte donc l'oxyde ferreux et eh bien c'est cette partie là le noir de fumée le voilà le kaolin, le voilà, et ensuite euh, l'argile. L'argile qui est là. bas Voilà. Alors, il est évident que dans le monde entier, euh, aux États-Unis, en Australie ou en France, en Europe, euh, en Espagne, toutes les grottes, les gens travaillaient avec euh, les, les minéraux euh, qu'ils avaient autour d'eux. Vous voyez, à oui. portée de la main. Oui. oui. Voilà. Alors voilà. C'est le fil, c'est le fil conducteur. Le fil conducteur, la trace de l'homme par l'écrit. Donc, je me suis intéressé à la lecture aussi euh, de textes euh, anciens mmh. euh, sur, différents, euh, sur différentes civilisations. Et après, euh, j'ai voulu vivre ce que les textes euh, ne pouvaient pas dire. Et ensuite, une fois que l'aliment était évidemment euh, bien assimilé, eh bien, c'est l'œuvre d'art qui en découle. Alors euh, le fait de travailler sur les îles, nous sommes partis euh, chercher la trace de l'homme kanak à travers les glyphes, les pédroglyphes et les gravures sur bambou. Ensuite, il a fallu faire un parallèle en fait entre justement ce. Tu, tu, tu es parti euh, donc, avec ton épouse, mais j'imagine que parce que de, de faire ce travail-là, en tout cas, ce qui travaillent sur voyage initiatique quelque oui, part, ça. Euh, ça. ça demande une vraie réflexion. Ouais. Oui. Ça se fait pas, on dit pas. je jour en main dans la salle de bain, ça y est, hop chérie, euh, on non, est Non, c'est vrai quoi. que nous avons mis euh, 17 ans pour pénétrer la tribu. Donc on y allait tous les 3 ans, quand je faisais une expo dans le coin, souvent c'était en Australie euh, ou en Nouvelle-Calédonie. Donc à ce moment-là, on allait partir, on partait en vacances, on partait en vacances, euh, sur les îles Loyauté et on a sympathisé avec une tribu et un beau jour ils nous ont dit mais pourquoi vous voulez vous repartir Restez chez nous Et donc là, eh bien nous sommes restés, c'était le but de notre voyage, rester pour apprendre. Et la première chose qu'on doit faire quand on se trouve dans cette situation-là, c'est de se taire. Parce qu'on ne connaît rien, on ne connaît rien de rien. Le moindra ou le les animaux, les minéraux, voilà, donc vivre en tribu avec ma femme qui elle euh, a fait une analyse aussi sur la civilisation Lapita c'est une civilisation qui a disparu mais elle a laissé des traces au niveau des céramiques et des poteries donc euh, notre intérêt là c'est de suivre justement la trace de ces hommes et ensuite et eh bien la collection il euh... y, y a une vraie prise de conscience à ce moment là parce que j'imagine que, euh, que c'est pas évident de, de vivre avec la tribu, d'être accepté par la tribu même si il y a cette invitation qui est là euh, c'est pas simple, nous européens euh, euh, de vivre avec eux, je veux pas dire comme eux parce que c'est pas possible, il y, a, il y a toute cette histoire il y a tout ça, mais euh, qu'est-ce qu'on se dit, est-ce qu'il y a pas des moments où on se dit waouh, wow, est-ce qu'on n'est pas fous hein est-ce que c'est -ce est possible est -ce que... non parce que devant c'est très facile, en fait nous étions portés nous étions portés. après nous avons vécu avec des chamans, et le chaman, lui, nous envoie... Tu nous expliques euh... ce que c'est pour ceux qui ne savent pas derrière, finalement Moi, ouais, des gens qui savent ni lire ni écrire, mais qui, euh, qui ont la... la connaissance du réel. Voilà, ça, on va définir ça comme ça. Ouais. En tout cas, d'une du... autre réalité, en fait. cas. Oui, mais euh, la réalité. La réalité. La réalité. Ouais. Alors, évidemment, dans ce monde, euh, on apprend beaucoup de choses. Quand on revient, on Transformé. Oui. Alors évidemment c'est un aliment en après fait, pour la peinture puisque j'ai pu euh, traiter euh, les travaux. Ensuite je me suis intéressé au, au siècle des Lumières, donc les navigateurs, forcément étant sur une île. Euh, oui. Les gens sont passés là au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Donc je me suis intéressé aux astronomes embarqués et aux botanistes embarqués du siècle des Lumières. Voilà, alors ces humanistes ont marqué, euh, ont marqué toute une époque et pour moi ce sont des gens étonnants, exceptionnels. Alors là aussi, ça m'a permis de traiter les, la navigation et le voyage à travers les peintures. De le découvrir aussi autrement que ce qu'on le découvre dans les, dans les livres d'école, comme on dit Oui, oui, oui, parce que... On en apprend beaucoup plus en étant sur place. Ouais. C'est vrai que le livre, on laisse ça dans l'armoire et puis on va le vivre. Alors avant de travailler sur les canards, j'ai travaillé sur l'origine de la lettre A, l'origine du nombre. Alors là, c'est un texte de Victor Hugo qui m'a plu. Le fil conducteur, la société humaine, le monde, l'homme tout entier dans l'alphabet. Ce qui m'intéressait après au niveau des travaux, eh c'est de, de présenter l'homme en connexion, tous les hommes, mmh. évidemment, le rapport avec la nature. Les hommes de la Terre. Les hommes, voilà. Ah non, ouais. tout à fait. Ouais. Et c'est évident, quand on est, quand on vit avec l'homme primitif, avec les techniques primitives, avec ce rapport avec la nature, c'est magnifique, magnifique. Et ensuite, eh bien, cet homme qui va respecter, qui va vivre dans la nature, il va être en, en, en osmose et en cohérence avec la mécanique céleste. Mmh. Et cette mécanique céleste, eh bien, va marquer la civilisation, va marquer la civilisation qu'on appelait à l'époque la civilisation de l'igname. Mais euh, l'homme est en phase, il est en phase avec la nature, il les prend racine, et puis il est en connexion. Alors voilà, euh, c'est aussi pour moi très important, et je vais essayer de traiter euh, mes peintures à travers euh, cette thématique. Qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui t'a réellement toi, parce que j'imagine que tu as vu tellement de choses, mais si tu devais garder en tout cas euh, des images, des, des sens, des choses, des... si tu fermes les yeux à quoi tu penses en premier, c'est très difficile, hein, parce que ouais. j'imagine tellement de choses. Voilà. voilà, en fait c'est multiple. Ça, ça a changé bien. complètement ta vie, quoi. C'est ouais, incroyable. On ne peut pas garder une image, ça serait beaucoup trop réducteur. Ouais. Je ne pourrais même pas vous envoyer le message parce que... Les mots n'existent pas. C'est comme le nombre d'or. 1 ouais. plus racine carrée de 5 sur 2. Et c'est un nombre infiniment petit, infiniment grand. Il nous met en connexion avec l'univers. Et il est multiple. Il est infini. Petit par rapport à tout ça, évidemment. Mais je trouve que euh, c'est des jolies découvertes en tout cas, c'est un, un joli chemin en tout cas. C'est des rencontres C'est des rencontres. Je pense que le chemin est magnifique. Ouais. Donc il faut faire le premier pas. D'ailleurs, j'ai une vraie chance, je peux en dire. Mais ouais. Voilà la rencontre, elle est magnifique. Ouais. C'est un échange, ouais. c'est super. Quand qu -ce nous qu quand nous sommes rencontrés euh, au restaurant, nous étions avec des Mexicains ouais. Pareil, ce sont des gens, une montée incroyable. Ils ont acheté quelques tableaux, ils ont acheté quelques sculptures, et puis un beau jour, ils nous ont dit Je voudrais que vous travailliez sur les Mayas. Et je lui réponds euh, Je n'ai pas euh, pu travailler sur les Mayas, bien que j'ai vendu euh, il y a quelques années un tableau, euh, c'était à Sarlat, un, un chercheur américain qui a travaillé sur euh, les hiéroglyphes mayas. Et donc euh, je descends et je lui montre. Euh, je demandé la dédicace parce que deux mois après, il m'avait envoyé un bouquin dédicacé. Ouais. Je dit « non, non, je ne connais pas. Euh, les Mayas. Ah, vous ne connaissez pas le Mexique et dit, moi je vous invite. Euh, et donc, on est parti, on a fait le euh, chapas, le euh, catane, on, on, on a fait 3000 km euh, et on a évidemment vécu avec un moment, avec aussi euh, quelques Mayas. On peut nous transmettre quelques messages, mais c'était trop court. Le oui. voyage était trop court. Mais j'ai pu réaliser quelques pièces d'ailleurs. On peut jeter peut-être un coup d'œil sur la pièce qui est là, la grande au centre. Oui. Là, là, on est sur un travail sur les mois, Maya. Le calendrier, en fait. Oui. Pour la trace d'homme. Toutes les pièces que tu as, en tout cas, sont toutes très coloré et très j'allais dire mystérieux et j'allais dire mystique oui euh, il oui, y a toujours une part euh, vous savez un artiste doit être en connexion quelque ouais. part et puis il faut avoir une part de magie avec euh, ce, ce faisceau il faut, il faut être connecté et si on est connecté l'œuvre euh, prend toute sa puissance ouais. et après la personne qui rentre euh, dans l'atelier ou dans la galerie, s'il euh, est sensible, il va ressentir ouais. quelque chose. Une énergie, quoi. Forcément. Une énergie. Il va sentir quelque chose à son niveau. Et là, ça vaut, elle, ça vaut plus que le chèque sur la table. Parce que s'il y a sentiment, s'il y a une émotion, c'est qu'on a réussi. On a réussi à transmettre quelque chose, à faire un pont. J'allais te poser une question, tu vas dire, est-ce qu'aujourd'hui tu te sens heureux Oui, bah, ça fait 30 ans que je vis la vie avec l'art, et oui, oui évidemment, impeccable, superbe. Qu'est-ce qui porte encore aujourd'hui qu qui... Parce que là, il y a ce beau, beau projet, et tu vas nous en parler après, par oui. rapport à la paix. Oui, Donc, bah, là, que... bah, nous sommes dans un village médiéval, hein, au bord du lac Léman, et nous avons pris les contacts avec des gens qui sont à l'ONU, des associations qui travaillent à l'ONU. Et donc l'idée est venue de, de, de, de réaliser une œuvre d'art en synergie avec le, le public. Et donc Miki va travailler la une sculpture à base de céramique et de fer, un globe. Et elle voilà, va symboliser la paix et les gens qui sont sensibles à la paix. Eh bien, ils vont pouvoir laisser une trace, leur trace. Et donc, l'oiseau, eh bien, elle va ils vont laisser une trace dans, dans l'argile. Après cuisson, elle sera toujours là. Et l'œuvre ensuite sera présentée. Donc, dans la terre, quoi. Entrée. Oui, oui, oui, oui, oui. Une trace, trace d'homme pour la paix. Et puis, euh, cette œuvre ensuite sera présentée à l'ONU. Voilà, ça, c'est le. C'est l'objectif euh, de la semaine. Il y a beaucoup de monde à y voir en euh, ce moment. Beaucoup de passages. Et les gens sont sensibles. On fera peut-être un petit tour tout à l'heure là-bas. Et puis euh, présenter, euh, présenter Mickey oui, son travail. Sûr, sûr. On peut peut-être jeter un coup d'œil sur la pièce qui est là, par exemple. Donc là, c'est un travail euh, céramique, euh, haute température. Alors c'est une terre à qui est monté, Et elle va traiter un thème, euh, évidemment c'est toujours les îles loyauté. Mmh. Voilà, alors cette femme, elle eh maîtrise la, la connaissance, elle est sereine. On le sent dans, dans le regard aussi. Mais elle détient le savoir. Ouais. Dans ses mains. En... Ah oui, elle a, elle, a, elle a en elle le savoir, ouais. elle a la connaissance. Ouais. Et puis... Euh, elle va le montrer avec toute sa sagesse, sa simplicité, avec euh, beaucoup de tendresse aussi. Ouais. Très belle pièce, hein, j'adore son travail. Ouais, c'est très joli. En tout cas, moi je vous remercie euh, de donner euh, la chance aux artistes d'être présents sur euh, votre merveilleuse télé, télé des désenchantée, euh, qui, euh, bah, qui parle évidemment d'inspiration, qui parle de bonheur nous, à notre manière, et, et tu sais qu'il y a plein de manières possibles de parler de de bonheur et, et évidemment euh, les artistes en font partie euh, mais la famille des artistes est grande euh, et tout le monde ne, ne, ne ressent pas les choses de la même manière et là j'ai trouvé en tout cas ton, ton histoire dans, dans ce que tu nous avais raconté il euh, y avait un voyage assez magique en tout cas oui, c'est un voyage magique oui. Au-delà de, de ce que tu fais toi dans, dans la peinture, au-delà de ce que fait Mickey dans la sculpture, il y avait autre chose. Oui, quelque oui, chose de, juste. De, de plus grand. C'est juste, c'est bien perçu. Et en tout cas, je l'ai ressenti moi avec le cœur. Euh... Très bien perçu, c'est. Puis c'est l'autre qui fait ouais. C'est justement cette main tendue, ouais. l'accueil, ouais. les échanges. Ouais. Et on peut vivre avec ça puisque c'est un aliment. Et, et je, je. voilà, et donc. Grand ouais. merci à toi vraiment d'avoir de, vraiment de, dit, ben bah oui, ok, on fait on fait le truc parce que je crois qu'on sera venus pendant des années. Bah de écoute, un... on va. Oui, moi je passe un très bon moment avec toi ouais. et puis. Euh, Sincère, Et, et alors, avec papa. Et voilà. Voilà. Très bien, en tout cas merci. Merci. Pour ta visite chez nous, merci en merci tout cas. Merci tout beaucoup, vraiment, ça ça a très bien bientôt. Plaisir. Merci. Merci, merci À A bientôt, je vous embrasse tous. Ciao. C'est la télé désenchantée Pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur C'est la télé désenchantée Pour ceux qui aiment partager C'est la télé désenchantée Pour ceux qui veulent trouver le bonheur C'est la télé désenchantée Toi aussi tu peux la partager